Bonjour, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question Quelle stratégie adopter pour gagner en bourse Alors la première stratégie c'est de vous former. N'essayez pas de vous lancer en bourse en prenant des positions à l'instinct, ça ne fonctionne pas, ça fonctionnera peut-être un jour, deux jours, trois jours maximum et puis vous allez prendre une grosse gamelle comme on dit, ça c'est certain. Donc euh, si vous voyez les marchés qui montent, vous vous dites Ah ça y est je veux être... Euh, Parmi les gagnants, vous vous positionnez c'est juste au moment où vous allez vous positionner que le marché va chuter, ça c'est certain. Donc ce qu'il faut c'est apprendre des stratégies, connaître les indicateurs qui vous donnent les bons signaux d'achat, les bons signaux de vente, quand rentrer dans le marché, quand sortir du marché, ça, ça s'apprend, il est indispensable d'apprendre cela si vous voulez gagner en bourse. Alors une stratégie ça peut s'apprendre très rapidement, où ça peut prendre du temps. Si vous cherchez une stratégie de swing trading, c'est-à-dire une stratégie à très long terme, il vous faudra du temps bien sûr pour voir si votre stratégie est valable puisque vous allez prendre peut-être un trade par semaine, un trade par mois et donc il vous faudra probablement des années pour trouver la bonne stratégie alors que si vous prenez une stratégie à court terme comme du scalping par exemple où vous pouvez faire 10, 20, 30, 40 trades par jour il est clair que vous aurez très vite la réponse à la question est-ce que cette stratégie est valable En plus vous pouvez tester cela sur un compte de démonstration si vous prenez le Forex par exemple le Forex c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24 du dimanche soir au vendredi soir donc vous avez quand vous voulez, que ce soit durant la journée, en début de journée, en fin de journée, vous avez la possibilité de trader sur ces marchés, de tester vos stratégies sur un compte de démonstration, donc sans aucun risque. Si vous cherchez une bonne stratégie, eh bien une stratégie de scalping, je vous suggère de vous inscrire à mes formations. Ma formation scalping, vous avez un lien ici au-dessus, scalping plus Ishimoku, c'est la combinaison idéale, puisque Ishimoku est un indicateur qui a été créé par un journaliste financier il y a des années, mais il a mis 40 ans pour mettre cet indicateur au point. Donc je peux vous assurer que cet indicateur est vraiment une perle qui va vous aider énormément à trouver la meilleure stratégie, à prendre les bons trades et à avoir un taux de réussite important. Combiné avec ma méthode de scalping, vous allez arriver à faire des journées de 90% à 100% de trades gagnants. Entraînez-vous d'abord sur un compte de démonstration et puis vous pourrez appliquer ça sur un compte réel. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez être prévenu lorsque je publie des vidéos, et bien vous cliquez sur la petite cloche, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et ainsi je vous retrouverai très prochainement je vous dis à très bientôt, au revoir